Est-ce qu'on peut simuler la roulette, le fameux jeu de hasard, avec un réseau de pétri Oui, mais il faut simplifier un maximum et c'est toujours compliqué. Alors là, vous voyez un réseau pétri. Le joueur commence avec 10 jetons et la banque a 40 jetons. Et je commence la simulation automatique. Et euh, chaque fois que le joueur sur rouge et la bille tombe sur rouge, le joueur gagne. Si la couleur n'est pas la bonne, la banque gagne et il y a le zéro au milieu. à chaque fois que le zéro tombe, la banque gagne aussi. Bien sûr ici, le zéro tombe bien plus souvent que dans le vrai jeu de la roulette, heureusement. Mais à la fin des fins, le joueur est toujours bancoute.